bonjour J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve en voiture, enfin en voiture, je fais le tournage de, du blabla disons de la vidéo en voiture puisqu'il faut savoir que le mauvais temps est arrivé sur Cincinnati, euh, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu la météo euh, qu'il y a actuellement une bonne grosse tempête qui est en train de monter du sud vers le nord des états unis et euh, frôle en fait tout simplement la région de Cincinnati, donc là nous avons pas mal de vent euh, quelques coups de tonnerre, etc., au loin. Je prends l'avion aujourd'hui donc pour rentrer en France et j'en profite pour faire une petite virtual cache qui est le long de l'aéroport sur un point d'observation. Euh, alors, c'est un point d'observation assez sympa, il y, a, il y a beaucoup de gens. Je pensais pas trouver autant de, de gens en fait sur, le, sur la zone. Euh, ça se relaye. Euh, des gens qui viennent juste pour un certain type d'avion, un certain vol, beaucoup de passionnés. Ils ont tous la radio. Euh, la radio de la tour de contrôle, etc. pour en tant que quel avion arrive, ils sont tous sur l'application Fly24, etc. pour voir les, les avions arriver en direct et être prêt à sortir de la voiture pour sortir les jumelles, les appareils photos, les téléscopes, tout ce que vous voulez. Donc c'est plutôt cool. Cette virtuelle, en fait, il suffit de faire une photo bah, de cet emplacement, tout simplement pour montrer qu'on y a bien été, qu'on n'a pas fait une, une cache canapé, comme on appelle ça, et euh, relever une information sur certains panneaux qui, qui, est, euh, qui est dans la vidéo, mais euh, sur lequel j'ai mis un joli qui... Euh, Petite fleur ou tête de cheval ou tête de licorne, je sais pas, pour camoufler l'information à prélever. Je vais rendre en fait la voiture à 4-5 miles d'ici, donc c'était l'occasion jamais de tourner cette vidéo. Euh, c'est ma dernière cache aux USA pour cette, euh, pour cette session, donc euh, quand vous verrez cette vidéo, vous saurez que c'est la dernière sur le sujet des, des États-Unis. Et euh, bien sûr, il y en aura d'autres qui arriveront, etc., sur d'autres pays, la France ou d'autres caches, peut-être pourquoi pas un autre jour les États-Unis. Bref, bref, bref, plein de nouvelles choses. Euh, en tout cas, ben, j'ai passé un excellent séjour. Je ferai une vidéo certainement un peu débrief de ce séjour, ou peut-être pendant un live, je sais pas, à voir. En tout cas, c'était une petite cache plutôt sympa, plutôt rapide. Euh, vous, euh, vous avez besoin d'une petite minute pour la faire maximum. Et euh, franchement, hein, elle vaut le coup de rester beaucoup plus. Moi, je vais rester, je pense, une petite demi-heure. Et pour voir les arrivées des avions, etc., c'est plutôt sympa. Malheureusement, ils vont arriver dans un axe latéral, puisque le vent est vraiment... Euh, est vraiment contraire donc il pouvait pas arriver avec un vent latéral donc c'est un peu dommage j'étais pile dans l'axe d'une piste on aurait pu avoir les avions qui nous passent dessus mais c'est pas le cas donc tant pis en attendant je vous dis joue amitié à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao